Ouais, allo frère. Allo? Je suis à la maison, mon frère. dit quoi? T'as quelque chose de prévu ce soir ou bien? Rien du tout, poteau. Ok, tu passes à la barre. Tel que je te connais avec la fête. Chilling ou bien? Ouais, on va se faire ça, comme je connais. C'est la fête, mon frère. Ok, ok, ok. Chut. Carré. Dans ma chambre, je fume mon dieu, une petite pétasse au bout de ma vie. On s'entend, on fait ça vient et juste après, chacun sa vie. La prochaine sera sa soeur, et si ça loupe ce sera sa porte, mauvais garçon, bourré de thunes, bourré de thunes. C'est le week-end, on fait la fête, champ à sa fête, ramène ta caisse de quelques potes de pâte, On fait la d'abrin, on fait du sale, on fait du sale, sale, sale. Jusqu'au petit matin, on va faire la fête. Y a pas question de voir quelqu'un s'endormir. Jusqu'au petit matin, on va faire la fête Ici on s'enjaille, on souffre d'insomnie C'est la vie des fêtards. Fais ça comme des loups. Louba. Quelques billets de banque C'est bon. pour ça qu'on s'en va tu manges, n'en ai plus Et si tu mènes, ça se laisse ensuite. suite Juste une ça me suffit Si j'ai pris d'un fils de pute Mon amour, c'est pour des chaînes C'est pour des caisses, c'est pour des freines Lamborghini, Gucci, Bucati, Ferrari money, money. Let us spend the money, money, money Let us spend the money Let us spend the money, no no Let us spend the money Partout j'ai pas sur les petits me follow Suis pas je laisse sur ta solo C'est pas méchant j'ai fait juste mon boulot Avec du fric te développe tous les niveaux Où sont les fréaux les potes du ghetto Où sont les fréaux les potes du ghetto Venez tous en bas, danser pour la monde Tout le monde danser pour la monnaie Danser pour la monnaie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 Monop, monop. by your love means